Le guichet unique à l'export, Guadeloupe Expansion, organise du 18 au 20 avril les Journées de l'International à l'hôtel Salako-Augosier. Des spécialistes de l'export vous donneront les clés d'un développement à l'international réussi lors d'ateliers et de rendez-vous spécialisés. Ne ratez pas le focus sur Haïti et les appels d'offres internationaux. Inscription obligatoire sur withevents.com Les Journées de l'International en partenariat avec la région Guadeloupe, Business France, le ministère des Outre-mer et Digicel.